Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément qu'on appelle panneau ou bannière. Je vais aller sur l'éditeur. Pour information, nous utilisons Shita de la plateforme Bidroll pour faire les créations de sites web. Quand vous utilisez un outil no code comme celui-ci, vous aurez besoin souvent de, de, de ramener hein, des, des panneaux, si ce n'est pas déjà mis hein, sur l'éditeur, de ramener des panneaux avant de, de, de construire votre site internet. Sur Shita, si vous n'avez pas de panneau, vous ne pourrez pas construire votre site internet. Parce que le panneau, c'est comme le fondement, la fondation de votre, de votre site internet. Et vous pouvez utiliser plusieurs panneaux dans la création de votre site internet. Alors, comment est-ce que vous ramenez un panneau sur votre site internet Pour le faire, sur Chita, vous allez sur ajouter, cliquez sur panneau. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez des, soit vous, vous utilisez des, des panneaux qui sont déjà créés pour vous. Comme ceci hein, euh, il y a différents modèles tout dépendra de ce que vous avez envie de faire ou euh, si vous suivez nos cours hein, nous, nous créons des, des sites à partir des pages vierges comme, comme, comme celle-ci donc vous allez prendre un panneau un panneau vierge okay. donc quand le panneau vient euh, il vient avec un texte okay. donc ce panneau vous voyez ça c'est une couleur grise etc quand je vais cliquer sur le Aujourd'hui on ne s'occupe pas de. on va pas s'occuper du texte, on va s'occuper que du panneau. Euh, quand, vous cliquez, quand on clique sur le, sur le panneau, vous voyez que il y a quelques fonctionnalités là, enregistrer, euh, modifier l'élément cloner. Donc si je veux dupliquer, cacher, si je veux cacher le panneau, ça peut arriver. Ou si je veux supprimer le panneau. Okay. Je peux enregistrer un panneau pour pouvoir l'utiliser euh, ailleurs, dans mon site ou dans un autre site. Si ce panneau, je pense que c'est assez bien fait, c'est utile et, et c'est réplicable. Donc, c'est pourquoi il y a, il y a, il y a ces fonctionnalités-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste comment vous, comment, comment vous pouvez travailler hein, sur euh, si vous voulez modifier votre panneau. Comment vous faites Pour modifier un panneau, vous allez sur l'outil crayon, vous cliquez dessus. Et là, vous allez remarquer que ici, j'ai ça, j'ai les fonctionnalités qui apparaissent. Je peux aussi faire clic droit directement. Euh, sur le panneau pour que ça s'apparaît. Ça si je ferme ça, par exemple, là, euh, si je ferme cette fenêtre et je fais clic droit, j'aurai la même chose, là, comme ceci. ok Donc, c'est exactement la même fonctionnalité. Donc, maintenant, on retourne dessus pour que nous puissions regarder ensemble ce qu'on peut faire. Donc, si je clique sur le crayon, du coup, je peux modifier la taille de mon panneau. Je peux rajouter une bordure. Euh, je peux mettre des flèches. Je peux masquer le panneau si je souhaite. Euh, je peux... Euh, Ajouter des rayons de courbure. Je peux travailler sur l'arrière-plan euh, du panneau. Euh, je peux travailler sur l'arrière-plan central du panneau. On rentrera dans les détails dans une, dans une prochaine euh, présentation. Vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur le panneau. Dans la prochaine présentation, euh, je vous parlerai de la façon de changer les couleurs, etc. Ok. Juste pour information, euh, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider hein, à. à à créer votre site internet si vous le souhaitez donc pour cela allez juste sur notre site internet adw.fr euh, une fois que vous êtes dessus euh, vous scrollez vers vers le milieu comme ça vous avez commencé ma formation et vous pouvez vous inscrire gratuitement pour, pour accéder à nos ressources en ligne pour créer votre site internet n'oubliez pas de vous abonner à notre euh, de, de vous abonner à notre page euh, facebook et également à notre chaîne youtube hein. Et si vous avez des questions ou des remarques, elles sont toutes les bienvenues. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.